Bonjour Jérôme. Bonjour Amine. Bien ravi de vous retrouver et avec un sujet en plus qui est en plein dans l'actualité. On va parler notamment de la Silicon Valley Bank, qui est une toute petite banque californienne. En tout cas, honte sur moi, mais je la connaissais pas. Je connaissais même pas son existence. Mais visiblement, cette petite banque a provoqué une sorte de tsunami euh, sur les actions bancaires américaines, les plus grandes, et y compris euh, ici en Europe, un certain nombre d'actions bancaires qui ont un petit peu bu la tasse, qui ont vu d'ailleurs leur, leur cours chuter. Alors, avant de, de parler de cette contagion, voudrez-vous que vous nous expliquiez c'est quoi le déclencheur Le déclencheur, c'est cette petite banque californienne, mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette banque pour qu'il y ait ce, ce, ce, ce ravage boursier sur les actions bancaires Alors, ce n'est pas une si petite banque, elle existe depuis 40 ans, elle avait euh, pas mal d'actifs, 250 milliards d'actifs, euh, et elle avait deux particularités qui lui sont vraiment propres même si elle faisait des services bancaires que nous connaissons tous, elle prenait des dépôts et octroyait des prêts ou investissait ses dépôts dans des, dans des obligations, elle avait deux particularités qui lui étaient propres la première, c'est que sa base de dépôts était très volatile puisque c'était la, la, la banque des entrepreneurs euh, c'était la banque de la Silicon Valley de en fait. et la plupart des startups, on dit 40 à 50% des startups de la Silicon Valley avaient Silicon Valley Bank comme banquier, okay. et donc les dépôts de ces entrepreneurs était déposés auprès de la Silicon Valley Bank. Okay. Alors quand on a ce type de clientèle, eh c'est très volatile puisque c'est des gens qui lèvent de l'argent euh, et puis tout à coup n'en lèvent plus et donc doivent retirer complètement leurs dépôts pour faire face à leur chiffre d'affaires jusqu'en fin… Ouais, donc ce n'est pas, en fait. pas des dépôts stables en fait. Ce n'était pas des dépôts très stables, ça je pense que c'est une, une vraie particularité qui n'est propre qu'à Silicon Valley Bank. La deuxième chose, c'est qu'elle avait investi ses dépôts de façon un peu bizarre. Elle n'avait investi à peu près, 60% des dépôts étaient investis dans des obligations à très long terme euh, de l'État américain ou alors des euh, crédits hypothécaires. Euh, parce que ce type d'obligation euh, on ne les trouve que sur des, du très long terme. Euh, alors ça, euh, euh, beaucoup de banques euh, investissent dans des obligations, on, on le sait, et souvent à long terme, euh, mais pas pour telle proportion des actifs. Euh, et ça, c'était vraiment ce qui fait aussi la deuxième particularité du Silicon Valley deuxième, deuxième erreur. Deux, deuxième erreur de risk management. On ne va pas faire l'histoire maintenant. Et à un moment donné, lorsque les dépôts ont commencé à être retirés, elle a dû vendre des actifs à perte. Elle a tenté de lever du capital. Euh, le marché l'a su. Euh, et puis certains euh, entrepreneurs se sont dit, mais en fait, on n'est pas bien dans ces banques. On ne va jamais pouvoir retirer tous nos dépôts. Et ils ont accéléré. La re, le, le, le retrait des dépôts et on a eu un, un vrai ce qu'on appelle bank run à l'ère digitale une fuite des dépôts une fuite des dépôts hein, un, un truc enfin, une, une quelque chose qui se passe enfin, qui s'est passé dans l'histoire des États-Unis plein de fois. Euh, à l'ère digitale, ça peut aller très vite. Et donc, cette banque, vendredi, a été euh, reprise par le régulateur. Euh, D'où... Et, et le marché a commencé à... à, à Alors, à, à, justement, à en on rentrer. en arrive. Là, vous avez très, très bien expliqué les raisons pour lesquelles cette banque a eu des difficultés. On les a bien comprises. Par contre, ce que je ne vois pas, c'est pourquoi ça pourrait être circonscrit à cette banque. Pourquoi est-ce que ça a contaminé aussi les autres grandes banques américaines qui elles, visiblement, sont mieux gérées, et même des actions européennes. Mais parce qu'il y a eu un, un déclenchement d'un effet de panique où les gens se sont dit « mais tiens, est-ce que ma banque à moi est, est, est elle-même, est-ce qu'elle est safe quelque part ?» C'est ça la question que se sont posées euh, euh, les intervenants de marché, et d'où l'intervention des, des autorités régulatoires très rapidement. Alors, il y a une question aussi qui arrive souvent. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être ce sont des gens qui ne connaissent pas bien la matière. Certains se disent, mais est-ce qu'on ne pourrait pas assister à un remake de Lehman Brothers, hein, donc la, la banque qui a fait faillite aux États-Unis en 2008, et qui, suite à ça, a provoqué tout un effet domino sur toute la planète financière Alors, nous, on se souvient de Lehman Brothers, mais il faut savoir que l'histoire bancaire et monétaire des États-Unis est jonchée de phénomènes comme celui-là. 19e siècle, 20e siècle, vous lisez les, les, les livres d'histoire, très bien documentés, le nombre de, ban euh, de paniques bancaires qui a eu lieu dans l'histoire financière des États-Unis, c'est fou. Et nous, bien sûr, on se souvient de celle de Lehman Brothers qui nous a tant influencés. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, les autorités ont appris à réagir beaucoup plus vite lorsque un tel phénomène se procure. Et donc, finalement, ce qui est arrivé, c'est que bon, les dépôts ont été retirés un peu avant, mais ce qui est arrivé, c'est que vendredi, vraiment, la panique a eu lieu. On a eu dimanche soir une résolution avec des décisions très fermes, très, fort, très fortes, qui permettent d'endiguer, euh, euh, disons, la panique. Donc ça, c'est plutôt un message positif, oui. c'est que les autorités monétaires des deux côtés de l'Atlantique ont tiré les leçons de Lehman Brothers, et donc on va nous éviter cette... Ces... De Lehman Brothers et de toute l'histoire monétaire, parce qu'ils ont pris trois, si vous me permettez, trois décisions extrêmement importantes, c'est-à-dire que la première chose, c'est que tous les déposants vont retrouver tout leur argent. Donc, vous savez que la garantie bancaire aux États-Unis, c'est 250 000 dollars. Elle est levée. C'est Quel que soit le montant que vous ayez Même dépensé si des à cette banque et une autre banque pour laquelle ils ont dû intervenir aussi, vous recevez l'intégralité de vos dépôts. Ah oui, ok. Ça, ça, ça, ça va les gens. La deuxième chose, c'est que euh, tout le système bancaire a aujourd'hui accès à euh, une, un nouveau prêt que les, les autorités feront aux banques qui le demandent, un, long, un peu plus long terme parce que certaines de ces banques ont besoin de ce type de prêt euh, et qui vient donc c'est un, une sorte de mécanisme d'octroi de prêt au système bancaire pour assurer sa liquidité qui vient à côté des autres mécanismes connus que le système bancaire utilise pour l'instant et la troisième chose c'est qu'aujourd'hui si vous êtes une banque et que vous voulez emprunter euh, de, de l'argent, le, les, les, les titres que vous mettez en collatéral vous pouvez les déposer c'est-à-dire que même si vous votre titre, votre obligation a perdu de la valeur, vous pouvez les déposer à la valeur du part. Et donc, les banques… La valeur nominale. La valeur, la valeur nominale. Et donc, ces, ces trois mesures font que euh, les autorités ont vraiment pris la mesure de ce qui se passait pour venir rassurer le système. Alors, on a pour l'instant encore des soubresauts dans les marchés. Il faut que ça se calme, il faut que les, les gens comprennent vraiment euh, euh, ce, ce qui se passe. Mais euh, cette, cette intervention rapide avec de, de très bonnes mesures, selon nous… Euh, Alors... euh, et, et, et voilà, vous nous avez rassuré, Jérôme. Alors, très, très rapidement, parce qu'il nous manque un petit peu de temps. Euh, je vais vous poser une question de politique d'investissement, mais aussi peut-être d'opportunité. Certains se disent, au fond, les actions bancaires à mon avaient peut-être trop augmenté. Hein, il ne m'appartient pas de juger, je n'en ai pas les compétences. Et certains se disent, mais justement, comme il y a eu une chute, c'est un, une opportunité d'achat. Et puis deux, d'autres disent, ah mais oui, comme on a vu que les taux d'intérêt avaient monté et qu'elles on, qu ont provoqué ce genre de, de, de problèmes, euh, est-ce que ça ne va pas freiner les ardeurs de Jérôme Poel dans sa volonté de hausser les taux de manière assez forte et, et, et rapide. Et donc ce serait quand même deux, deux messages plutôt positifs pour les marchés financiers. Mmh. Mais je pense que c'est difficile à dire, mais il y a quand même une page qui est en train de se tourner. Donc on, on était avant cet événement, une situation où le marché se disait « bon, mais la Fed va augmenter les taux euh, jusqu'à ce, qu ce que quelque chose casse hein. ». C'était une, une, des, une des expressions qu'on avait dans le marché. Mais là, il y a quelque chose qui a cassé, une banque mal gérée avec un mauvais risk management euh, euh, qui, qui a cassé, qui crée bah, le phénomène que, que, que je viens de décrire avec la, la, la très bonne réaction euh, des autorités pour l'endiguer, euh, mais quand même je pense que euh, aujourd'hui, M. Powell. Euh, qui, jusqu'à la semaine dernière, tout le monde se dit il va augmenter de 50 points de base, d'un demi pour cent ses taux d'intérêt euh, lors de son prochain rendez-vous, va peut-être réfléchir à deux fois avant de faire ça, à, afin qu'on voit vraiment l'impact total de cette très rapide, on l'a toujours dit, très rapide augmentation des taux d'intérêt. D'ailleurs, nous, dans nos, dans nos politiques d'investissement, on a aussi, euh, et on en a même repris récemment, des obligations euh, euh, à, à long terme qu'on a rachetées lorsque les taux avaient très fortement monté. Et, un des résultats, je dirais, de ce qui est arrivé, c'est que les taux d'intérêt ont énormément baissé ces jours-ci. Et donc nos portefeuilles équilibrés, bon, ils ont perdu un peu à cause de la perte en bourse, mais ils ont gagné parce qu'ils avaient cette partie obligataire dans les portefeuilles. Parfait. Merci Jérôme pour merci cet éclairage sur une actualité très brûlante. Merci mille fois. Merci Amit.